Eh bien, salut tout le monde! C'est le gars du 42. De... Euh, bah, euh, bah, euh, bah, euh, bah, ouais, en fait, non. Non, bah, bah, du coup, non. Donc, vidéo courte, encore, oui, je sais. Petit sondage. Euh, s'il vous plaît, répondez-y. Juste là, s'il vous plaît, je vous en supplie, répondez-y. La dernière fois, j'ai fait un sondage, vous étiez deux. Donc, ça va faire quand même pas mal de temps que je suis. Mal à l'aise avec mon pseudo, on va dire. Il me plaît pas vraiment, mais en même temps, on me dit que ça va, que ça passe. Donc je garde. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de le changer parce que j'ai la flemme de changer sur tous mes comptes. T'imagines Je changeais sur toutes mes plateformes. Même le bon coin, je m'appelle le gars du 42. T'imagines Donc j'ai pensé à plusieurs choses. D'abord D'accord D'accord. D'abord, on va faire ça. Clovis, mon prénom. Comme ça, normal. Clovis. Est-ce que Clovis, ça ira Euh, Shaban, même si... C'est pas... Ouais, Chaban. on va voir, hein, écoute, on sait pas. Ensuite, j'ai pensé à Sivolk. Ouais, oh, mais c'est trop original, ça, dites donc Ouais, c'est mon, mon prénom à l'envers. Et... Mais au moins, je suis sûr que je serai le seul à l'avoir pris. Mais vraiment, le seul à l'avoir pris. Le. le ouais, euh, bah je me suis fait niquer quoi donc euh, du coup on va mettre mon mon, mon nom de famille à l'envers on va mettre Enavac ouais non non non je je, je, non, je ne m'appellerai pas Enavac donc du coup j'ai pensé à l'oxive qui qui marche qui marche assez bien je pense oui j'aime mieux l'oxive personnellement donc, il y a, oui, je regarde beaucoup là-bas parce que c'est là-bas que c'est marqué. Puis, il y a Socleave, LoveSick, Sovlik, Xolive et tu peux en mettre en proposer en commentaire. Si tu poses moi-même des pseudos qui n'ont rien à voir en commentaire. Enfin, voilà. Toi. Toi. Tu votes. Non, vote vais Tu votes dans le sondage, là. Et tu vas voir les commentaires. Va bah, absolument voir un commentaire. Et mets un pouce bleu à proposition de prénom. Que de prénom de, de pseudo que tu préfères Sonda Mais, sondage commentaire et voilà salut